Toi t'es es compagnon du devoir en taille de pierre et euh, donc je te remercie beaucoup, tu nous as fait des boulets, euh, 13 boulets, donc tu vas nous raconter euh, rond justement. Et là on vient juste de démarrer sur le côté ovale et ça ce sera pour un prochain temps. Donc euh, bah, raconte comment ça s'est passé parce que tu participes quand même à ce truc là depuis pas mal de temps. Bah, ça s'est passé, j'ai taillé les boulets tout simplement, hein. ça, je, je les ai fait bois pourquoi Parce que si on fait ça de façon collégiale c'est intéressant au niveau pédagogique mais on perd un peu trop de temps quoi, il faut... Il faut aller vite pour faire ça. Je voulais en faire un petit peu plus et puis malheureusement, voilà. Donc j'en avais calculé le diamètre, hein, 12, 12,5 cm pour... Euh, à l'époque, ce n'était pas le système décimal qui était en, en vigueur, mais c'est pas grave. Et pour avoir le poids d'environ 3 kg, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et en, bon, je les ai fait relativement ronds, mais il y a quand même quelques petites imperfections, peut-être pas assez justement. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse bien sûr les essais aujourd'hui avec ceux-là, puisqu'ils sont tous identiques. Par contre, à la prochaine mouture, j'essaierai d'en faire... Mettons 6 comme ça et puis 6 euh, un peu elliptiques elliptique ouais. pour voir la différence. Mais ça je l'ai su il y a deux jours. donc En parlant de ça avec un copain qui m'a dit que donc son fils en avait un. J'ai appelé son fils, il m'a envoyé les photos. C'est là qu'il m'a expliqué ça. Donc euh, voilà, bon, c'est ce que je propose. Ce serait sympa de, de tester. De, ouais. de tester euh, alors on peut faire toujours un et demi par 14 ou euh, 12 par 14. Il ne faut pas qu'il y ait non plus, c'est pas ballon de rugby, comme tu disais Elisabeth, c'est quand même pas tout à fait ça. Mais ils se sont aperçus de ça justement par observation. Parce que ça c'est une pierre assez homogène, c'est une pierre de Bourgogne. Mais si on prend une pierre un peu plus clivée, comme ici par exemple, un, un calcaire lithique ou plutôt un calcaire en troc avec une stratification un peu plus légère, c'est-à-dire qu'un que éclat peut partir un peu plus facilement que, que dans cette pierre-là, ils s'en sont aperçus. donc Parce que si tu as un, un, un boulet qui fait 20 cm de diamètre et que tu l'envoies et que tu as deux. 2 ou 3 cm de clivage qui partent comme ça dans ce coin éclat et qui se resservent bien sûr pour le deuxième passage, pour le deuxième usage de ce, de ce, même, de ce même boulet. Voilà, ça... Tu vois, un... ça c'est sur site, par exemple. Ouais. Et euh, je pense qu'effectivement, ça peut se tirer, enfin je pense que tout peut se tirer de toute façon, avec cette forme elliptique aussi. qu'on a, ça, ça, a et ça va de dinosaure, ça va faire est ouvert. Voilà. Et on va faire l'essai avec ça, On, on va, faire, on va, faire, la, on va justement. faire justement pour voir comment ça se comporte sur pour le voir tir. Comment ça m'a quand même interpellé quand il m'a dit ça. Oui. Et c'est pas bête, donc on va déjà aujourd'hui avec ça. Puis de toute façon, il y en a bien qui va éclater va dire, euh, quelque part. On pourra refaire l'essai avec un éclaté comme eux on fait à l'époque. Oui.